Dans un épisode précédent, nous avons écrit un petit programme et un rédigé en langage Python, un petit programme dont l'objectif était de calculer l'altitude à différents instants d'un objet lancé en chute libre. Alors je reviens rapidement sur la structure de ce programme. Nous lançons l'objet depuis une altitude initiale, je l'ai H0, et ici nous allons dire par exemple que cette altitude initiale est de 1000 mètres, dans le champ de gravitation terrestre alors là l'objet est donc soumis à la valeur de l'accélération terrestre c'est à dire 9,81 mètres par seconde au carré puis nous avons demandé pour, une différen pour différentes valeurs de temps comprises dans un intervalle l'intervalle 0 à 15 et nous avions dit que le 15 était exclu donc nous allons avoir les valeurs 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 14. Nous calculons l'altitude H par la formule classique que vous devez connaître, bien sûr, du cours de physique, c'est-à-dire l'altitude initiale dont on soustrait la valeur de, du calcul G fois T au carré divisé par 2. Rien de nouveau là-dedans. Puis, on imprime à l'écran, en tous les cas, on imprime les valeurs de T, le temps, et l'altitude H. Voilà je vais maintenant me diriger vers le terminal pour exécuter ce programme. Dans le terminal, euh, d'habitude, j'enregistre les programmes dans le répertoire Python, qui est dans mon répertoire personnel. Donc, je commence par passer dans ce répertoire Python. Et puis là, je vais lancer le programme. Donc, je vous rappelle que je l'ai enregistré sous le nom chute-libre.py. Donc, j'invoque Python 3 puis chute-libre.pi et voilà et voilà les 14 valeurs que j'attendais entre le temps 0 et le temps 14 Bien, quel sera notre objectif ici et eh bien ce sera de réaliser les diagrammes correspondants à cette chute libre les valeurs calculées en langage Python dans le terminal je vais les sélectionner je vais les copier puis je vais utiliser le tableur ici LibreOffice Calc. Dans le tableur, je vais consacrer donc une première colonne à indiquer les temps, qui seront exprimés en secondes, et puis une deuxième colonne pour les altitudes exprimées en mètres. Voilà. Et à partir de la ligne 2, je vais maintenant coller les valeurs calculées en langage Python. Coller. Alors, petite difficulté pour les valeurs numériques de l'altitude, dans la mesure où, en langage Python, et dans la plupart des langages d'ordinateur d'ailleurs, le séparateur de décimales utilisé est celui de, des langues anglo-saxonnes de l'anglais, c'est-à-dire le point, alors que LibreOffice attend le séparateur décimal, qui est la virgule. Alors, comment régler ce problème Eh bien, ici, nous allons simplement indiquer au logiciel que ce cette colonne n'est pas de type standard mais qu'elle est de type anglais US. Et voilà. à partir de là, j'ai maintenant bien les temps qui ne contenaient pas de séparateur décimal, donc la question ne s'est pas posée, et les altitudes en mètres. Bien sûr, aucune difficulté pour tracer le diagramme, je vais juste ébaucher le début, vous connaissez la procédure. Donc, je sélectionne les valeurs, et puis, avec le type de diagramme XY dispersion, je peux facilement tracer ce diagramme. Voilà, je vais me permettre de ne pas remplir toutes les étapes, juste ébaucher le diagramme. Et retournons alors à notre programme. Est-ce qu'on peut l'améliorer Est-ce qu'on peut aussi calculer les vitesses Aucun problème. Pour cela... Après le calcul de l'altitude H à tout instant, je vais calculer la vitesse à tout instant. La vitesse à tout instant, dans une chute libre, c'est calculé par V0, auquel j'ajoute G fois T. Et quelle est la valeur de V0 Nous n'en avons pas encore parlé dans le programme. Bien, ici, il s'agissait d'une un, chute libre depuis un hélicoptère en vol stationnaire, donc nous allons dire que V0 est égal à 0. Il aurait pu y avoir effectivement une vitesse verticale de l'hélicoptère, mais ici, partons sur cette hypothèse simple. Voilà, nous avons maintenant l'altitude, la vitesse, et nous pouvons l'ajouter aux valeurs qui seront exprimées à l'écran. Voilà, j'enregistre bien sûr comme d'habitude, je repasse au terminal et je relance le programme. Voilà, cette fois-ci nous avons bel et bien trois valeurs sur chaque ligne, le temps, l'altitude et la vitesse, qui au départ est nulle, puis 9,81 mètres par seconde, puis 19,62 mètres par seconde puis je tracer un diagramme avec toutes ces valeurs, ben simplement avec le tableur bien sûr, donc je sélectionne tout, clic droit, copier, et je me retourne vers le tableur. Dans le tableur feuille 2, donc j'aurai le temps en secondes, j'aurai les altitudes en mètres, et j'aurai bien sûr les vitesses en mètres par seconde. Voilà, je vais coller, alors peut-être une petite difficulté pourrait se poser à vous si, et d'ailleurs déjà, déjà dans l'étape précédente, si euh, l'espace en tant que séparateur n'était pas euh, indiqué. Donc par exemple si je fais ceci, je supprime le séparateur, il n'y a plus que la tabulation éventuellement comme séparateur, mais donc du coup, toutes les valeurs seraient collées. Donc ici, les valeurs sont bien séparées par des espaces. Même problème pour les valeurs avec décimales. Donc, à nouveau, ce n'est pas standard, mais c'est anglais US. Et la dernière, donc ici, il y a bien deux colonnes qu'il faut indiquer comme étant en anglais US. Les temps, il n'y a pas de décimale, donc tout est parfait. On y va. Et OK. À nouveau, est-ce qu'on peut facilement tracer un diagramme Bien sûr, vous savez faire ça, donc je ne n'approfondit pas la question, simplement donc nous sommes bien en XY dispersion, et nous pouvons terminer. Alors on pourra faire évidemment un diagramme avec deux axes, avec des échelles différentes, je vous laisse faire cela à titre d'exercice, mais je voudrais maintenant attirer votre attention sur la ligne de l'altitude en fonction du temps. On va aller un peu plus près de cette ligne, et pour cela je vais un peu zoomer. Alors, cette ligne est un peu épaisse, je vais changer l'épaisseur de la ligne. Ça, de nouveau, c'est quelque chose que vous connaissez bien, formater la série de données sur la ligne. Et je vais mettre une ligne extrêmement fine, et je vais me permettre de supprimer les symboles, pour que vous voyez mieux ce qui se passe. Voilà. Donc, cette fois-ci, j'ai la ligne, le point, pour le, le point pour euh, 0 seconde, le point pour 1 seconde, 2 secondes et ainsi de suite. Mais si on regarde bien cette ligne, en fait, il s'agit d'une succession de segments de droite. Alors, on le voit très bien, surtout au début, que cette, ce segment de droite-là n'a pas la même pente que le segment de droite suivante. Que s'est-il passé Eh bien, on a fait une approximation, évidemment. On a calculé l'altitude à 0 seconde. On appuie l'altitude à une seconde, sans se préoccuper de ce qui se passe entre les deux. Donc, le calcul est une approximation. n'est pas très bon. Est-ce qu'on peut améliorer ça Mais En langage Python, ça ne va poser aucun problème. Nous retournons à notre programme. Comment faire Bien, Il faudrait augmenter le nombre de calculs, ne pas se contenter de calculer autant 0 puis autant une seconde, puis autant deux secondes, et ainsi de suite. Ce qu'il faudrait faire c'est calculer au temps 0 seconde, puis par exemple au temps 1 centième de seconde, puis 2 centièmes de seconde, puis 3 centièmes de seconde, jusqu'à terminer euh, au temps 15 secondes, mais sous forme de 1.500 centièmes de seconde. Comment faire cela ben On va utiliser une toute petite astuce mathématique. Donc, plutôt que de dire que nous allons prendre des valeurs comprises entre 0 et 15 par pas de 1, nous allons dire que nous allons prendre les valeurs 0, puis 0,01, puis 0,02, et ainsi de suite. Malheureusement, la fonction range n'utilise que, ne renvoie que des valeurs entières. Donc, l'idée sera la suivante. C'est que nous allons prendre des intervalles beaucoup plus grands. Nous allons prendre, par exemple, entre 0 et 1500. Et puis, nous allons diviser la valeur obtenue par 100. Je vous montre cela. Alors, je ne vais plus prendre ici T de, de range entre 0 et 1500, mais je vais, je vais appeler cette variable T100. Si ça vous convient, sinon vous prenez un autre nom. Et puis, puisque la valeur T100 varie entre 0, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 1500, comment est-ce que je vais prendre maintenant, avoir des valeurs de T Eh bien, la valeur de T sera la valeur de T100 à diviser par 100. Et c'est parti. Je vais maintenant enregistrer mon programme. Je retourne au terminal et je réexécute. Voilà. Êtes-vous bien persuadé que nous avons calculé, en si peu de temps, les valeurs de l'altitude et de la vitesse pour 1500 points différents ben, Si je les fais défiler que vous les comptez un à un, vous allez peut-être pouvoir vous persuader que tout est là. Est-ce que nous pouvons maintenant utiliser ces valeurs pour établir un diagramme Bah, Sans aucun problème, bien sûr, sauf que, enfin sans aucun problème, si, le problème sera de sélectionner toutes ces valeurs. Regardez, je commence à le faire, et puis je tire vers le bas, et puis j'attends, j'attends, j'attends, j'attends, je suis maintenant déjà deux secondes, donc ça devient très long, ça ne va pas. On va faire autrement. On va réexécuter le programme, mais cette fois-ci, au lieu de dire au logiciel d'envoyer les informations vers l'écran, je vais lui dire d'envoyer les informations vers un fichier. Pour cela, c'est très simple, j'indique avec le signe « plus grand que » que je voudrais que les informations créé par le programme soit envoyé dans un fichier dont je vais donner le nom alors je vous propose de l'appeler chute.txt voilà .txt car il s'agit en fait d'un fichier de texte rien que du texte même si les textes en question sont des, des, des chiffres mais ce, ça reste du texte allons-y, on lance le programme c'est fait comment c'est fait bah ben oui c'est fait c'est fait, toutes les, toutes les valeurs sont calculées. Et un fichier a été créé qui s'appelle chute.txt. Est-ce que je peux prouver ça Oui, bien sûr, regardez. Je vais demander une liste de ce qui se trouve dans mon répertoire Python. Ls-la, pour avoir aussi les dates et les, les tailles des fichiers. Et voilà. J'ai ici un fichier qui pèse 47 080. Octet, qui s'appelle bien chute.txt et que je viens de créer deux minutes après avoir enregistré le programme chute librepi Il est là. Il n'y a plus qu'à l'envoyer dans le tableur. Très simple. Je retourne au tableur. Alors, je l'ouvre en plein écran et je vais faire une troisième feuille de calcul un petit peu diminuer les tailles des colonnes donc ici, je vous rappelle, nous avons les temps en secondes nous avons les altitudes en mètres et nous avons les vitesses en mètres par seconde voilà, et je vais maintenant ouvrir mon fichier pour cela, fichier ouvrir chute.txt c'est bien lui, 47k je l'ouvre alors, même problème, évidemment, avec les trois colonnes, cette fois-ci, puisque même les temps contiennent des valeurs avec décimales. Donc, c'est parti. Standard, non, anglais US. Alors, cette colonne-là, anglais US, et cette colonne-là, anglais US. Voilà. Et c'est fait. Et ma feuille de calcul contient maintenant toutes les valeurs que j'attendais, entre 0 et 14 secondes. Combien de valeurs Eh bien, on s'arrête, évidemment, à 14,99 secondes et l'altitude un peu dérangeante évidemment qui est cette fois-ci en négatif ce qui est un petit peu ennuyeux bien, ça c'est le physicien qui parle, par contre l'informaticien est tout à fait satisfait il va prendre les deux valeurs les deux colonnes alors pour ça on peut faire aussi CTRL end et puis Sélectionnez seulement celles qui nous intéressent. Et c'est parti pour le diagramme. Alors, ça prendra un tout petit peu plus de temps, puisqu'il y a maintenant bien plus de valeurs à prendre en compte. Voilà, je n'ai pas soigné le, le, les légendes des colonnes. Ce n'est pas bien grave ici, puisque tout cela, vous savez le faire. Donc, vous le ferez proprement vous-même. Alors ici, comme on a évidemment beaucoup de valeurs, on a quelque chose de très très gros. Puisqu'on a beaucoup de points. Alors je vais formater les séries de données à nouveau. Et je vais passer en ligne mince. Et je vais enlever les symboles. Voilà. Et nous avons maintenant quelque chose sur lequel je peux zoomer. Et qui est beaucoup plus lisse qu'avant. Que quand on avait seulement 15 valeurs. Ici, je n'arrive même plus à voir les, les, les petits segments, car il reste des segments. Évidemment, hein? par exemple, entre 14,75 secondes et 14,76 secondes, c'est un segment de droite. Mais si on multiplie encore le nombre de segments, donc le nombre de valeurs de temps, eh bien, nous aurons à la limite une courbe qui ressemblera très fort à une parabole. Voilà, je vous laisse faire maintenant proprement les différents diagrammes que je vous ai montrés. Bon travail